Bonjour à toutes et à tous, une vidéo un petit peu à l'arrache, là, pour la fin d'année. Je voulais d'abord vous signaler que j'ai sorti une vidéo il y a une semaine, mais elle se trouve pas sur cette chaîne, elle se trouve sur la chaîne Habide de Recherche. Bienvenue dans Habide de Recherche C'est une collaboration avec Léa Vélo euh, sur le thème des marchés de Noël. Mais dis, depuis quand ça existe les marchés de Noël On vous parle un peu d'histoire des marchés de Noël, de leur évolution, mais également de la géographie des marchés de Noël actuels, de comment l'espace est occupé par les marchés de Noël donc une vidéo de saison, j'espère que ça vous plaira et je me suis dit que faire cette vidéo c'était aussi l'occasion de faire une petite playlist de vidéos de vulgarisation en sciences humaines et sociales autour du thème des fêtes de fin d'année donc je vous ai mis des vidéos en français, en anglais, euh, ça parle notamment d'histoire des religions, il y en a une autre sur pourquoi est-ce qu'on aime les téléfilms nuls de Noël euh, Et d'autres qui sont plutôt des réflexions personnelles mais appuyées sur des connaissances de sciences sociales On a notamment une vidéo de Passé sauvage qui est un kit de survie au fait de fin d'année euh, où voilà comment répondre à du sexisme, du racisme, etc. en se basant sur des informations d'anthropologie par exemple Et il y a aussi une sorte d'essai en vidéo de Bolchevique sur euh, notre rapport à Noël, est-ce qu'on doit en finir avec Noël quand on est plutôt anticapitaliste, de gauche, progressiste, etc. que je trouve voilà, particulièrement intéressante. Et si vous, vous connaissez d'autres vidéos en sciences humaines et sociales ben, en lien avec les fêtes de fin d'année, que ce soit sur Nouvel An, sur Noël, peu importe et bien n'hésitez pas à les mettre ben, en commentaire pour que je puisse les, aj les ajouter à cette playlist voilà, vous pouvez également partager des billets de blog ou des podcasts, hein, ça peut aussi être euh, très très intéressant, comme ça c'est un peu un espace de, de partage en commentaire, c'est beau, c'est Noël, ah oh là là là J'avais également fait une vidéo il y a deux ans sur l'échange des cadeaux à Noël. Donc Au sein de l'échange des cadeaux, il y a des égalités et inégalités légitimes. Selon le receveur, on ne mettra pas la même somme d'argent ou bien on ne passera pas le même temps à fabriquer le cadeau. Ça peut être euh, l'occasion de, de la voir ou de la revoir, euh, selon euh, votre envie. Et donc dans cette vidéo-là, je m'intéressais à la question de pourquoi on échange des cadeaux à Noël, alors que d'un point de vue économique, mais bah en fait euh, ça paraît pas très euh, rationnel, entre guillemets, pas très utile. Et finalement à travers cette question de l'échange des cadeaux, c'était l'occasion de parler des normes sociales finalement, de comment est-ce qu'on applique soi-même des fois des règles dans sa vie privée, dans sa vie familiale, sans même forcément se rendre compte euh, de de l'influence de la société. puisque nous vivons dans une société, et oui, et oui. Et, euh, et en tant que personnes qui vivons dans une société, des fois on fait des choses de société, c'est incroyable Et dans cette vidéo je m'appuie essentiellement sur l'article d'un sociologue qui date des années 50-60 ou je crois Donc ce n'est pas mon analyse, ce n'est pas mon avis sur l'échange de cadeaux Je le précise parce qu'il y a eu des personnes en commentaire qui avaient l'air de ne pas avoir compris ça Et qui pensaient que euh, j'étais en train de défendre la surconsommation, que j'étais pro-capitalisme ou je sais pas trop quoi De façon générale dans mes vidéos j'essaye avant tout de vous expliquer des résultats de recherche en sciences sociales Parfois en expliquant aussi un peu les, les méthodes derrière sur comment on a fait pour obtenir ce genre de résultats Et quand parfois je donne mon avis, j'essaie bien de l'expliciter pour pas qu'on qu confonde les deux quoi Soyez rassurés, je ne pense pas que la surconsommation c'est génial euh, Non non, pas du tout Sinon, dans les infos diverses, euh, la dernière vidéo s'intitule toujours sous-titres euh, Grâce à un bug de YouTube que je ne m'explique pas Et j'ai essayé de demander un petit peu d'infos Et la réponse de YouTube essentiellement moi, dans la façon dont je la comprends, me dis euh, « démerde-toi, on s'en fiche ». C'est pas la fin du monde mais bon, ça fait chier, bon Et d'ailleurs, la prochaine vidéo qui devrait sortir en janvier ou euh, éventuellement début février euh, parlera du canular qu'on a nous-mêmes réalisé et euh, dont on fait un petit peu le, le teasing comme on dit euh, en début de vidéo, donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. J'avais pas spécialement d'autres choses à vous dire donc je vous souhaite une bonne fin d'année De bonnes fêtes si vous les fêtez Et sur ce, je vous dis à bientôt